Et salut à tous, c'est Tipsyron, je suis de nouveau avec Valet Verne. Bonjour. Et on est là pour le deuxième épisode des, euh, des opérations spéciales de MW2. Aujourd'hui, on va faire le grand rédempteur, donc c'est toujours dans Alpha, hein. comme le premier qu'on avait fait. On commence par les plus simples, on finira par les plus durs, hein, logique. Euh, vétéran, si on a ouais. Donc on est encore en vétéran. Ah oui, voilà, donc là t'as les trucs. Vétéran, on a 50 ennemis et des chiens. Ah oui, et on a le droit de tuer que 3 civils. Si on bute trop de civils, on perd la mission en fait. Donc euh, tu, tu fais pas, pas le con. Hein. Mais c'est bien le bordel hein, cette mission. En fait on est lâché dans une favela et il euh, y a tous les gangs... Ouais euh... ah, je pense qu'ils la connaissent hein, avec un W2, Ouais hein. celle-là elle est vachement cool. C'est une de mes préférées celle-là. Oh cette ah, arme. Déjà... Oh le TR-21. Ah, avec... J'aime ah, oui, tellement cette arme. Fais, voilà. Donc tu fais gaffe aux civils. Hein. Tu fais gaffe aux civils hein. Oh moi je veux le... Il y, y a un Uzi akimbo là. Moi, je le veux, moi. Y a voilà. plus, je crois qu'il y a, y, a, y a des mastos qui arrivent à un moment. Non, non, non. Masto, c'est dans les dernières missions, je te dis. Mais c'est sur la même map. C'est pour ça que tu confonds. C'est pour ça que tu confonds. Mais celle-là, quand ah on... Ouais, toi, mec, celle-là, on va la faire en vétéran avec les mastos. On va on va passer plus de 3 heures. Oh non J'ai mangé une grenade Oh, j'ai marché droit bon. sur une grenade, mec. Genre, je courais... Ouais, est non, sur une grenade. J'ai couru sur la grenade. Allez, ramène moi fais pas la fond, pute. What T'as fait quoi What T'es fait one shot. Je suis d'un coup. On commence bien, je veux dire. Un... Très bien, ouais, on va tuer deux mecs. Ah merde, Oh merde, j'ai déjà buté un civil. Ah, j'ai cru qu'il avait une arme, le mec. <rire> j'ai cru qu'il avait <rire> qu'il avait une arme. Bon. Oh la la la la. Eh, ils font mal, hein, par contre, ils font vraiment mal. Oh, attention, t'as une grenade, t'as une grenade sur toi. T'inquiète. Il est balancé. Ok, il en reste 48, mec. Fais gaffe au toit, hein, ils, sont... ils sont souvent sur les toits <rire> les mecs. T'inquiète pas, le mec, il croit que je ai jamais fait quoi. Oh le bâtard. Il est sur le toit, il est mort je crois. C'est juste un gros massacre cette mission. Il oh, y a un petit euh... A-12 là euh... Oh la A-12 il est excellent. J'ai un capteur dessus. Putain, on prend vraiment cher, hein! C'est waouh! Oh putain! Heureusement que tu me l'as dit, sinon je butais les deux, on avait perdu! Faut jouer safe, hein! Parce que là. Je euh... pense qu'il y aura beaucoup de civils qui vont apparaître, hein! Fais gaffe! je dis qu'il faut jouer safe, et je vais en plein dans le tas, tu sais! Oh! Y'a les chiens qui commencent à arriver! Écoute bien, parce que je crois que. Enfin, faut que tu essaies de tuer les chiens avant qu'ils te sautent dessus. Parce que euh, plus ils te sautent dessus, plus ça va être dur de les arrêter. Putain, je me suis tapé 4 chiens d'affilée, quoi. Toi, t'as rien pris, j'imagine. Connard. C'est moi qui ai tout bouffé. Attends, attends, attends. Non, j'ai rien pris. Par contre, moi, c'est la tête euh, de mon côté. Ouais, je vois ça. Oh merde, derrière moi. Ah, le schlag, il est là. Ouf. Toi, t'as pris cher, toi. J'adore tellement cette arme, le TR-21 Je ah, pense est plus facile, oh putain, non j'ai un dit pardon, excusez-moi Ah, j'ai des chiens, j'ai des chiens C'est une arme israélienne, je crois Pour ceux qui veulent savoir Oula là, ou là, tu te calmes, tu te calmes Ouais, ah, il y a, y a plein de chiens Attends, on va essayer de rester un peu ensemble le Grenade, grenade Coup. Je Attends, euh... je balance une flash et on, on fonce, ok Attends, je vais chercher un peu de... Vas-y, de... viens, je mets une flash et on fonce. Là, y'a un mec, là, normal. Le... What Mais c'est toi qui m'as tué, mec T'es sérieux Enfin, tu m'as pas tué, ah mais... Ouais, mais j'étais fl... j'étais limite... T'es arrivé, t'as fait... Euh... <rire> t'as quoi... quoi comme arme, d'ailleurs ah, j'ai une AK et j'ai le A12, je sais pas quoi le. Le flank mitraille là oui. Ah la A12, ouais. Ça. Le fiable. La A12, ah. il est tellement violent. Regarde ce pauvre mec. Ah tu bloques, tu bloques. Tu peux faire des wildbangs dans les portes, hein, je te envie de dire. Ouais, ouais, bah là, c'est ce que j'ai fait dans le. Tous les trucs sont en carton dans ce jeu. Attends, attends, je peux voir ici. T'as sont... a deux devant là. Eh, c'est easy en fait, hein. Oh merde. Oh merde, mec. Ah, ouais, mais il est, il est arrivé vers moi, qu'est-ce que tu veux <rire> Mec, encore un civil, on est mort Putain, me dis pas qu'on va la... Ça pardonne pas par contre hein Si je tire une fois, le civil est mort Ah le chien Putain, elle est easy cette mission Ah putain Chien le chien Ouais mais là il reste 15 ennemis hein On va te la finir en 2 minutes Oh merde, là je suis mal là Oh merde il était pas flashé lui Oh il est clément. Oula vas-y continue moi Mais t'as cru que j'allais te protéger Pire Putain il en reste 12 A ah, tous les coups on va tuer un civil on va perdre Fais gaffe, fais gaffe ça va Moi je suis un fou moi Je suis un mastodonte Attention ma grenade Oh mec Non Putain Je balance une grenade, tu t'es mis devant, elle a ricoché, elle m'a atterri dans la gueule. Oh j'ai fait mourir. Il en suite. Bon en même temps c'est l'émission Alpha donc c'est normal que ce soit easy. Après on va arriver dans Echo Delta. Les delta c'est les meilleurs, je sais pas si tu te souviens de ce qu'il y a. C'est juste insane. Ouais, ah putain ouais. Il tue vite quand même hein Et bouge pas, bouge pas, bouge Il tue vite bouge quand, pas, bouge quand même. Bouge pas. Hein. T'arrives à crever quand même, hein? C'est si facile, hein? Ah, mais tu super vite, oui. du dû à longtemps cette vidéo? Même ouais, on peut en faire deux. Euh... Ouais, à la limite, oui. je l'ai Putain, par contre... Ah, t'es mort! Alors là, là, par contre, on a failli mourir en même temps. Hein. Il en reste un. Vas-y, je viens pas te ranimer, je vais pas, le tuer. C'est pas... bon. Dans le bâtiment. GG! Ah, ouais, vas-y, on va en faire une deuxième, hein. Vas-y, vas-y, on... Vas oh, on enchaîne. Oh, vas-y, vas on enchaîne. Euh, la fausse, bah, c'est de la merde. Avec euh, le truc euh, sur le... L'homme au fusil, c'est bien, mais en solo à deux, je sais pas du tout ce que ça donne. Euh, ah, tu hein, suspension. Vous... Suspension, tu voulais faire Ouais, vas-y. Ouais, on va pas faire l'homme au fusil et tout. Ah si, attends, je crois que c'est pas mal, ça, l'homme au fusil. L'homme au fusil, c'est bien en solo. Après, ouais. en coop, je sais pas ce que ça donne. Vas-y, on Allez. pourra aller. la faire après, si tu veux. On c est parti. une enfin, un... vidéo. <rire> <Bien sûr>. Suspension. <rire> et oui, et oui. Attention. Alors, ouais, c'est ça, là, faut traverser le pont, en fait. C'est pas celui où faut faire exploser les véhicules sur le pont. Sur la... Ah merde, j'ai déjà mis une grenade. Oh Oh On va prendre le sniper, on va prendre... Ouais, vas-y, je vais garder la CR. Ah quoi, je vais peut-être prendre le TR, hein, J'aime tellement cette arme. Ouais, donc là, il, il largue des mecs en hélico, en fait. Allez, c'est parti, je go. Je recharge <rire> Le mec, il Faut essayer de en fait, les buter avant même qu'ils atterrissent est... les mecs. Hein. Ouh, TR lunette ACOG. Cog. J'aime tellement la Cog dans MW2, putain. Ah merde, j'ai plus de balles. En plus, on a des C4 et tout. C'est simple en fait. C est, c est... Ah oui, mais là, les alphas, c'est super simple. Hein. Ah merde Putain, j'avais zappé que j'avais un sniper en secondaire. Je me retrouve au corps à corps au sniper. Très bien. ramène toi vers moi, là. J'arrive, j'arrive. Mais on va arriver aux missions Delta. Les Delta en vétéran, je te jure qu'on va souffrir. Hein. Les Echo on va même pas y arriver. Et dans la musique, par contre. Hein. Et les Delta. Euh... La voiture elle a pété à la gueule. Ouais. La bêterie. Vas-y 4 aussi, hein. On pas. Je ouais, et des clés morts aussi, là. Hein. Il y a là là. Ah, ah oui, merde, il y a le coup qui se, qui se casse la bouche. Écoutez cette musique, elle est extraordinaire. Hein. Ouais. Me... Là, il y a un ennemi là. <rire> a chaque vidéo, tu vas me défoncer. C'est drôle hein C'est mar... Mais mais me tue pas Mais me tue pas <rire> Je suis rouge <rire> Oh non, j'aurais dû faire un. Oh attends. Ah, ça marche pas le C4 ah merde, là y'a un hélico, je crois. Non Ouais, euh, hélico, je m'en occupe. Ouais, ouais, y'a un hélico. Euh, ouais. T'as pris un lance-roquette Ouais, vas-y, fais-le. Oui, t'inquiète. Je m'occupe me, je des mecs. Petite collate. Hitmarker. Y'a des Oh, Oh Y'avait le triple de balle. Y'a des snipers au fond, donc euh, reste allongé, hein. Reste caché. Merde. Y'a y a un sniper au fond. Wow. Euh, reste caché parce que là, ils sont vraiment chauds. Y'a d'autres ridicaux Non, non, logiquement t'en as qu'un. Attention, ça arrive sur notre gueule. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, moins, moi du moi T'en as un à gauche. Faut vraiment faire gaffe au sniper au fond parce que. Le mec il nous trucide. Ah ah ah ah. Ouais, non, en fait, je vais pas monter sur la voiture. <rire> oh non! Oh la voilà, vache! Ah, on a pris cher! La seule difficulté en vétéran, c'est qu'il tue en deux balles, quoi. C'est ça le seul truc. Ah, Merde, c'est pas ça que, es que je essayé, veux. Je dois recommencer, là. Non, mon sniper! T'as pris mon sniper? Mais non, il a deux. Ah bon? Ah oui, ok. Ouais. Très bien. Hum. Voilà. Ouais en fait j'ai fait la connerie de monter sur une voiture pour essayer d'avoir le sniper mais tu te fais allumer. Et là, te oh il oh, y en a derrière moi. Non, mais... Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait Oh le viol Non il y en avait un derrière moi en fait. Il y avait un enculé derrière moi. Non. Oh là, là je les aligne là. C'est tellement simple de les aligner quand ils descendent de leur truc. Pas, pas trop vite parce qu'après ils montent. Euh... Moi j'ai envie de leur en mettre un oscope cross. Je suis sûr ça peut passer. Là y'a encore des mecs qui parlent là Se casse la gueule là Putain mais il Je t'ai touché <rire> Moi je joue que au nos Vas-y tu refais l'hélico Vas-y Je te cours les ennemis lourdement armés qui se dirige vers votre secteur Terminé Ah putain il y a encore un sniper Oh putain J'ai eu Non j'ai pas eu putain. Non tu l'as pas eu tu l'as eu Oh la la je me fais défoncer sur le côté Oh j'ai eu à, à Il y a vraiment du monde à gauche Il Gaffe a une grenade t'as un mec à gauche T'as un mec à gauche Oh le massacre T'as encore un mec à gauche Ah merde Je crois que je me suis pris une balle de sniper vas-y essaie de courir jusqu'à là, un mec à gauche. Il était où lui bordel de merde Putain je sais pas. Faudra, ah. Faudra regarder sur le rec mais je sais pas où il est. Ah je suis sûr c'est toi qui m'as tué en culière. Mais de quoi De quoi T'es un moteur en plus. Hein. Le mec il a zéro confiance quoi. Vas-y aligne les, aligne les là quand ils atterrissent. Pourquoi t'es pas Ah il y avait un mec derrière moi tiens. T'as ce chelou. Ouh, je lui ai mis un jump shot cross. Il est pas mort lui. Oh là là, je prends la bite. En fait, ça sert à rien ces cas quasiment. Les Clément encore pire. Allez, j'arrête de tirer sur la gueule. On fait la paix. Ça. Allez Vas-y, détruis le hélico, ça me garde plus. Ok. Ouais, mais tu vas prendre la balle de mon snipe, donc je vais mettre ça à <coughs> On le one-shot l'hélico Ouais. Mais il bouge tout le temps. Je l'ai eu ou bah. pas Oh la la la ils sont partout Eh ouais je t'ai dit y'a du monde là Et y'a un sniper au fond donc euh, te lève pas trop Ah si je l'ai eu mais je mais je mais je mais je Non mais je crois je que je l'ai eu je Putain, l'hélico je crois que je l'ai eu hein. Je suis mort mais hein, tu fais gaffe eu, tu eu. Oh la la la la Eh bizarre. mais on, on se fait on mais On va galérer On se fait tuer super vite hein, c'est un truc de ouf Suffit de jouer un peu safe et c'est bon. On reste derrière les voitures et c'est bon quoi. Mais tu lèves la tête, tu te prends deux balles, t'es mort. À gauche, à gauche, Mais non, mais j'étais déjà à droite. Non. non, non. non ils hein. font tellement de dégâts mais non mais là je suis allé comme un bourrin dans le tas là. mais what ça c'est toi ça je me fais pas croire et après il dit ouais t'es nul machin et c'est lui qui me tue dans le dos non mais bravo voilà bravo non, non, à moi. Euh, bravo les vernes quoi n'importe mais... quoi maintenant il va mourir comme une petite merde voilà <rire> J'avais dit qu'il allait mourir hein. Ouais. Regardez, il va mourir comme une petite merde. Voilà. Ouais, bah, voilà. J'avais dit. Je l'avais dit. Hey, quest Qui qui fait l'hélico Hein Qu'est-ce qui fait l'hélico C'est toi, tu fais l'hélico Je suis un peu un sniper, là. je l'ai one shot la dernière fois donc euh, voilà. Oh, je trickshot lance-roquette. Voilà, ok, vas-y, je, je tente un truc. Non, je vais pas tenter en fait. Putain. J'ai tiré trop haut. Ah, non, on il, il est C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. On voit des flashs, on voit des flashs On voit des C4 Viens on bourrine avec des C4 YOLO no On va y arriver, on va y arriver les gros Il me flash Là je mets le gros bourrin, Là, je mets... dès que je vois un mec, je mets un C4 Merde, j'en ai plus Ah pas trop, il trop vite les gros euh, Ouais, on va se cacher Oh voilà, mais voilà. il me one shot le sniper, il me one shot Ingru, ingru, ingru. NON oh Attends, tu sais quoi Merde. Non, non, non. Viens, viens. rapproche-toi, rapproche-toi, t'inquiète, rapproche-toi. Le sniper, je vais essayer de l'avoir parce que c'est vraiment lui qui nous one-shot. On a du temps, on a du temps, c'est bon, c'est bon. Il va défoncer Cache-toi, cache-toi, cache-toi que tu vas de. Vas-y, cache-toi, cache-toi, cache-toi, cache je suis mort. <rire> Allonge-toi et réanime, moi vas-y. Ok, je vais. Mets... Mets une flash, je vais essayer d'avoir le snipe. Putain, je sais pas du tout où il est. Hein. Ah si, il est là. Je crois que je l'ai ah vu la au flash, fond. Ah, il y a vraiment du monde. Hein. Ah, c'est bon, pas avancer un peu là. Putain, il est où le sniper C'est dangereux, viens, viens, avance pas, avance pas. Tu as vas tu peux pas Vas-y, recule, recule. Viens, viens jusqu'à moi. Ok C'est bon là on a quasiment terminé hein. oh, oh, oh, oh Putain il fait trop mal Cache toi cache toi derrière la voiture Mais Le pire c'est que quand il touche ton écran il se barre en couille tu sais attends mais tu sérieux Genre il part vers le haut ton écran du coup tu peux tu peux pas riposter c'est ça le plus dur Vas-y, je mets une flash. Putain, j'aurais dû garder un lance-roquette. J'aurais mis... mis une grosse roquette dans la on gueule. Fait gros, tiens. On peut peut-être faire péter le camion, là. Ouais, c'est bon, on peut faire péter le camion. Là, voilà, ils sont morts, là, logiquement. Allez Voilà Putain, 5 minutes, hein On l'a fait en 5 minutes. La vache Putain, on avait du mal pour celui-là. Bon, bah, voilà c'est la fin, du coup, de ce, de, de, de, ce, de ce deuxième épisode de la série MW2 Opération Spéciale. Du coup, on en a fait deux d'un coup. Hein. Peut-être qu'on fera ça plusieurs fois. C'est juste que la première était super courte. Et voilà, on vous dit à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde. Ciao.